L'énergie est complètement structurante de la société, que ce soit dans ses étages dits supérieurs, mais aussi sur le, sur le terrain. Et je pense que c'est un moyen astucieux de, de construire demain une société plus solidaire, plus, plus intéressante, plus participative, plus, plus citoyenne. J'ai euh, créé dans un premier temps, euh, monté avec d'autres, une association qui travaille sur les énergies renouvelables pour les pays du sud, les pays en développement. Et puis petit à petit, on a euh, travaillé euh, euh, plus sur les pays du Nord, toujours dans le domaine de l'énergie solaire, sur des problématiques de serre, de séchoirs, de bâtiments passifs, bioclimatiques, etc. C'est une association qui s'appelle Gefosat qui travaille beaucoup sur des problématiques qui sont liées par exemple à ce qu'on appelle la précarité énergétique, donc qui travaille assez dans le domaine social, qui est un, un, un espace info-énergie depuis très longtemps, euh, qui fait beaucoup de travail en matière de sensibilisation. On a fait un truc très osé, avec le, avec le recul, qui est de dire ben « voilà, on monte un scénario pour la France ». Alors ça a été un premier scénario qui a été réalisé en 2003. Plusieurs d'entre nous ont été euh, très très actifs dans le, le débat euh, qui a eu lieu au début de l'année dé dernière sur la, la transition énergétique. On a participé aussi assez fortement au Grenelle de l'environnement. J'ai décidé d'essayer de construire des, des outils, des logiciels euh, qui permettent d'optimiser euh, au mieux les bâtiments, voire même les quartiers, et de faire en sorte qu'on puisse construire de façon plus intelligente des logiciels qui permettent euh, sur les bâtiments euh, d'avoir une vision assez fine de la façon dont ils ont fonctionné, donc des, des outils euh, Très élaboré de, de calcul, on appelle ça des outils de, de simulation thermique-dynamique et de faire en sorte qu'on puisse construire de façon plus intelligente des lieux euh, sur lesquels l'impact global écologique sera, sera bien moindre. On a démarré euh, en 2000 la création d'une société qui s'appelle Izuba Energy, une scope qui comprend maintenant 14 personnes et qui, a, qui diffuse des, des formes, qui, qui est un des acteurs, euh, je dirais, assez connu de la, de la transition énergétique dans le domaine du, des bâtiments, et même au-delà des bâtiments, des, des quartiers et de l'urbanisme. Le jeune ingénieur que j'étais euh, s'est dit ben « là, voilà, là il y a quelque chose qui a du sens » un peu plus de sens que d'aller fabriquer des hélicoptères de combat ou des pneus dont on va calculer qu'au bout de x milliers de kilomètres, il faut les changer. Et donc, j'ai vu là l'opportunité de faire en sorte que je puisse donner du sens au travail qui peut être fait. Ça permet de travailler plus que de mesures, ça permet de faire face aux difficultés, ça permet de construire une équipe. De donner du sens à du, à du travail, de faire en sorte peut-être aussi que des collaborateurs qui arrivent, qui ont peut-être pas, je dirais, cette culture ou ce recul, à, à un moment donné s'y imprègne, euh, et c'est vachement satisfaisant, quoi. <rire> il y a beaucoup de réticences. Elles sont situées dans le conformisme, dans le j'y crois pas, chez les climato-sceptiques, chez les gens qui disent « à quoi bon ?», l'aquabonisme, dans l'institution, dans les gens qu'on dérange, dans ceux qui ont tout intérêt à ce que ça se fasse pas, parce qu'on produit l'énergie, parce que ceci et cela. Je crois que je me suis intéressé très très tôt à, à, à ces problèmes énergétiques au cours, de, au cours de mes études. En essayant d'accrocher à la fois une réflexion euh, technique, euh, physique et une réflexion sociétale. Quand on est euh, jeune, euh, jeune étudiant ingénieur comme je l'étais, et qu'on a la chance d'avoir les bonnes lectures. Des gens qui vous interrogent alors que vous êtes destiné à faire de la production, qui vous interroge justement sur la production, au bon moment, avant d'être engagé dans la vie et puis après derrière d'avoir tellement de contraintes euh, qu'on ne peut pas faire marche arrière ou que c'est très difficile. Eh bien, ça permet à ce moment-là d'orienter sa vie. Ne pas être dans l'opposition frontale, il faut comprendre la personne qui est en face. Et, et quelles sont ses logiques, quels sont ses ressorts, euh, pourquoi il fait ça euh, Est-ce qu'il y a des failles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 et d'essayer de les rendre compréhensibles à, je dirais, à toute personne qui s'intéresse à ces questions-là.